Bonjour les amis, ici Serge de Moulin. Nous sommes le mardi 8 mai 2018. Donc je fais une analyse de l'euro dollar. Donc j'ai fait une analyse hier. Vous pouvez la voir donc parmi mes vidéos. Et on a un marché vraiment fantastique qui est l'idéal pour suivre la baisse de l'euro dollar actuellement. Donc si vous regardez ma vidéo d'hier je vous disais qu'on était dans un marché baissier et ça s'est tout à fait confirmé. Donc euh, mes indicateurs comme vous pouvez le voir ici sont excellents pour ce type de marché. Donc euh, si vous cherchez encore une méthode ultra efficace lorsqu'on a des marchés comme ça donc vous avez un lien ici au-dessus vers ma méthode de scalping et, et toutes mes méthodes donc, qui sont vraiment Idéal pour un marché tel que celui-ci. Si vous voulez vraiment gagner en bourse et eh bien je vous invite à vous inscrire à une de mes formations. Donc qu'est-ce qu'on voit ici On a un marché vraiment fantastique, une baisse très importante de l'euro. Euh, suite à mon analyse d'hier donc je vous conseillais euh, de privilégier euh, mar le marché baissier donc de shorter le marché et c'est ce qui s'est passé. Bien sûr le marché est descendu et si vous en avez profité ben, j'imagine que vous êtes tout à fait content comme je le suis. Donc on voit ici euh, en H4 donc chaque bougie correspond à 4 heures et on voit donc ce marché qui descend euh, l'euro qui descend donc euh, de jour en jour. Et bien sûr il faut pas aller contre une tendance comme ça, euh, vous pouvez y aller, vous pouvez shorter, vous mettez un stop loss bien sûr de protection mais pas trop proche pour ne pas être touché. Donc laissez la possibilité au marché de respirer et vous voyez à ce moment-là euh, les gains magnifiques que vous pouvez prendre. Pour prendre le marché au meilleur moment, et eh bien dans ma formation au scalping vous avez euh, la méthode idéale pour prendre le point optimal pour shorter un marché comme celui-là. Donc si on retourne sur le, le mensuel comme je l'ai fait hier donc qu'est-ce qu'on voit et eh bien on voit donc euh, l'indicateur euh, Ishimoku donc, qui a un beau nuage baissier quand même depuis euh, plusieurs mois. Donc on a eu un retournement ici en mai 2012 et le marché Descend Donc il est descendu fortement donc ici puis il a rangé pendant de nombreux mois puis il est remonté et il a été interrompu dans sa hausse ici par euh, le nuage Ishimoku. Vous voyez ici donc il, a, il est rentré dans le nuage et puis il a calé à ce niveau-ci donc au niveau de, du haut du nuage euh, Ishimoku et là donc ça fait euh, 4 mois maintenant qu'on est dans un marché baissier. Donc confirmé par mon indicateur ici euh, SDI et vous voyez ici les plus hauts sur le RSI, plus haut sur le stochastique. Donc tout ça, ça, se, ça doit s'apprendre, ça doit se maîtriser pour bien comprendre, bien pouvoir faire des analyses mais quand on maîtrise bien euh, les indicateurs euh, à ce moment-là euh, c'est clair euh, comme de l'eau de roche. Donc bien sûr il faut éviter de changer d'indicateur. Focalisez-vous sur une méthode bien précise, sur des indicateurs, ne changez pas tout le temps sinon vous n'arriverez pas à avoir de bons résultats. C'est le secret de la réussite en trading. Donc si on regarde ici en weekly, donc on voit bien qu'on a eu un marché haussier pendant plusieurs semaines et puis euh, il a stagné ici donc lorsqu'on était en mensuel sur le, sur le haut du nuage et il a commencé à baisser donc c'est très clair. Donc qu'est-ce qu'on peut envisager ici Donc on a une grosse probabilité que le marché va continuer à descendre probablement jusqu'à ce niveau-ci. Donc là on est à peu près à 1.17, peut-être même un petit peu plus bas. Mais là on est, on est toujours dans un marché baissier donc c'est possible qu'il soit arrêté ici par le, par le haut du nuage. Du nuage Ishimoku donc 17 c'est un, un chiffre un 17 c'est un chiffre qu'il qui faudra surveiller mais on a quand même encore un beau potentiel de baisse même si on a les indicateurs donc RSI et stochastique qui sont déjà assez bas mais il y a encore du potentiel sur le RSI il y a encore du potentiel sur le stochastique parce que vous voyez qu'un stochastique peut rester bas un certain temps donc moi je reste baissier pour le moment on va voir en délit. Donc vous voyez, j'ai mis ici ma, ma ligne à 1,17 environ. Donc je descends un petit peu là. Vous voyez qu'il y a encore du, du potentiel de baisse. Il n'y a rien en principe ici en délit qui euh, freine euh, le marché. Donc il peut encore descendre sans problème. On pourrait éventuellement avoir... Ici une réaction à ce niveau-là à 1,17610 ici donc ça c'est possible. Euh, vous voyez ici le plat du nuage qui peut constituer une résistance mais je dirais qu'on peut y aller, on peut y aller à la baisse. Maintenant il peut toujours y avoir des réactions, hein. vous voyez ici euh, la bougie qui est légèrement verte donc j'utilise euh, les bougies Ekenashi donc ils sont très clairs, je les trouve <coughs> donc je les trouve plus clairs que les bougies classiques et donc on est bien ici sous la tenkan sen de, de l'ishimoku donc un beau marché baissier si on regarde en h4 donc comme là tout de suite vous voyez vraiment c'est limpide c'est magnifique comme marché en h1 et eh bien en h1 on voit bien les respirations du marché donc euh, des hausses, suivies de baisse, des hausses, suivies de baisse etc. À ce moment-là il faut bien rentrer au bon moment, ne pas rentrer n'importe quand pour profiter vraiment du maximum de potentiel de ce marché. Et je vous conseille de prendre régulièrement vos gains et de vous repositionner euh, au moment idéal. Donc tout ça est expliqué dans, dans ma formation au scalping. De manière à cumuler les gains et de ne pas prendre trop de risques. Alors vous pouvez bien sûr sécuriser vos positions mais si vous ne voulez pas être en permanence toute la journée à surveiller votre marché bon il y a des techniques bien sûr pour cela. Donc si on regarde en M30 ben on voit bien ici donc chaque bougie correspond à 30 mitons, on voit bien les beaux mouvements qui se sont passés aussi bien vous voyez un beau mouvement ici à la baisse et puis une réaction. Il y a moyen de gagner également lorsqu'on a une réaction euh, du marché donc le prendre dans l'autre sens mais il faut savoir bien sûr euh, utiliser les techniques euh, pour cela. Donc vous voyez ici de nouveau un beau marché baissier, vous voyez l'intensité avec laquelle se fait la baisse quand on est dans, dans une mouvance vraiment, dans une tendance de fond aussi forte que celle qu'on a actuellement. Ce matin on a également une très belle baisse ici du marché, vous voyez marché magnifique. On est actuellement donc ici il est descendu jusqu'à 1.18830, vous voyez il est actuellement 11h en France. Donc vous voyez qu'il ne faut même pas se lever particulièrement tôt, vous pouvez très bien prendre de, de très bons points d'entrée euh, dans le courant de la matinée sur le forex donc c'est un marché magnifique pour cela. Donc ici on est en M15, chaque bougie correspond à 15 minutes et on voit bien donc le beau mouvement qui s'est passé ici ce matin. Après un mouvement donc de stagnation où malgré tout il y a moyen de faire des beaux traits il suffit donc de regarder le M15, le M5, le M1 et utiliser les bonnes techniques, les, beaux, les bons signaux tels que je l'explique dans ma formation Scalping et vous pouvez gagner euh, même si vous ne tradez qu'une heure ou deux par jour, vous pouvez faire des beaux gains. Donc vous voyez ici le marché qui continue à baisser, là on est en 5 minutes. Vous voyez, excellent, quand on a un marché comme cela ici on est en... 1 minute on voit très bien donc le mouvement à la baisse. Donc vous voyez euh, il y a encore du potentiel sur ce marché, il y a moyen de gagner euh, de faire euh, des journées avec 100% de trades gagnants <coughs> lorsqu'on a un marché tel que celui-ci. Voilà donc euh, c'est ce que je voulais dire pour euh, cette analyse du marché ce matin. Donc un marché baissier, avec encore un très beau potentiel à la baisse. Euh, je vous invite donc à continuer à privilégier euh, les shorts sur ce marché euro mais il y a moyen également de gagner dans les deux sens lorsqu'on a une bonne technique de scalping qui est pour moi la technique idéale. Donc euh, si vous cherchez encore une méthode de trading, ne cherchez plus, c'est le scalping que vous devez utiliser. Si vous n'avez pas de bons résultats, eh bien concentrez-vous sur une méthode de scalping. C'est une méthode qui vous permettra d'avoir des gains le plus rapidement euh, possible. Euh, si vous faites du swing trading, ben vous trouverez peut-être au bout de 10 ans une méthode qui vous convient. Mais si vous êtes plus pressé, eh bien une bonne méthode de scalping, vous pouvez la maîtriser en quelques jours voire quelques semaines. Voilà, je vous dis euh, à très bientôt. Euh, si vous n'êtes pas encore inscrit à, à ma chaîne YouTube, c'est le moment. Et j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. A très bientôt, au revoir.